Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit déballage du jour. Oui, pas, presque tous les jours. Hein. Et puis, alors, moi, en jamb, mois de janvier, ça va être euh, tendu euh, tendu. C'est-à-dire tendu comme un string, non. Non, non, on n'est pas. On, est, parce que on se retrouve, je le rappelle, cette émission est enregistrée en live sur Twitch. Alors, au début, on fait les cons avec ceux qui sont là. Il un moment, qui sont très clients en plus. Hein. Par on fait les encore, Après, on arrête l'enregistrement. Après, on fait les cons encore avec ceux qui sont là. Ils sont très clients aussi. Mais, <rire> mais voilà, donc là, là c'est l'enregistrement. C'est sérieux. On déballe un produit qui nous a été envoyé. En fait, que, que j'avais vu sur Internet et qui me plaisait plutôt pas mal. Voilà. Donc alors, petit déballage, c'est. Euh... Oui, ouais, on dirait un vibro, hein. Un peu hein. Mais non. <rire> je vous promets que non. Trop petit. Quoique si, ça existe. Je... Non, j'ai vu des. Il paraît, enfin on m'a raconté qu'il y en a qui ont vu des films et il y en a des petits comme ça. Enfin, j'essaie de pas me couper un doigt. Ah bon Noël. Joyeux, Joyeux Noël. Alors, il a un produit de la marque One Audio. Et comme tu l'auras compris un petit peu sur, le, sur la vignette, il y a un module qui se met sur le téléphone en USB Type-C, ça c'est trop génial, et un module qui se met en mode cravate ici. Alors euh, c'est exactement J'en vois plein Alors je sais pas si vous comme moi Mais euh, j'en vois plein sur Instagram Des gens qui ont des Pas celui-là Mais qui ont des trucs un peu dans le genre Et je me dis putain c'est génial Puisque ben bah, voilà On n'est pas obligé de passer par la prise jack On n'est pas obligé de, de bricoler un truc Ou de le mettre en Bluetooth On le met simplement en USB type C Alors ça tombe bien Parce que j'ai un, un téléphone USB type C Mais ça vous verrez pas J'ai un iPad J'ai bon, un peu tout Et c'est pas mal Alors dans la boîte On a la pochette Ok Plein de cartons Comme d'habitude hein, On va sauver la planète On a un câble USB vers USB type C, là c'est normal. Et on a un petit micro cravate, à mon avis, qu'on va mettre ici, et on a un module qu'on va mettre là. Alors en théorie, en théorie, ça devrait marcher tout tout seul euh, plug and play. Hein. Ça veut dire que là, une des promesses qui, donc, qui sont faites sur le truc, c'est que on le branche en USB, on allume le micro, c'est tout. Et ça fonctionne. Donc euh, envie de dire, euh, est-ce qu'il va essayer Bah ouais, attends, tu rigoles ou quoi, bien sûr. Attends, j'enlève mes, mes lunettes parce que j'ai vois que dalle. Euh, introduction. Ok donc l'introduction. Merci d'avoir acheté le produit. Le micro, il y a un bouton power on/off ici. How to use. Euh, to connect USB Type C. Mettez le truc. Euh, donc après attendre qu'il soit bien reconnu. Donc nous on va le mettre sur le Mac directement. Euh, allumez le micro. Ok et un indicateur euh, va clignoter et euh, voilà. Et alors ils me disent alors en même temps il y a un truc qui est pas mal. Vous avez vu le, la connectique qui est ici. Alors le micro vous voyez, il est là. Là on est bien. Ok. Là de l'autre côté il y a la prise USB C. C'est là tu peux pouvoir le recharger. Et oui. Tu Vas pouvoir recharger le téléphone en même temps parce qu'imaginons que tu as un téléphone et que tu as plus de batterie bah tu vas pouvoir le pluger directement dessus on a vu ça va recharger l'appareil qui va recharger le, le téléphone ça c'est pas mal ça c'est pas mal euh, ok bon ce qu'on fait on va essayer euh, comme ça là dessus qui ok euh. ah, après, je peux lancer un enregistrement vocal par exemple Aussi. Donc là, on est sur un enregistrement. attends Je vais essayer de mettre le téléphone super super loin pour être sûr que ce soit un enregistrement vocal et tout, mais non, ça a l'air pas mal. De faire si je mets le téléphone. Euh, je sais que je pourrais mettre le téléphone là haut, mettre là haut, mettre le téléphone là haut. Ici, on va se mettre avec le micro. Donc là, on fait un test. Voilà. Donc là, le téléphone, il est super loin. C'est pas possible qu'il m'entende. <rire> Voilà, pour être sûr que ça soit bien dans le micro et ça permet de voir un peu, enfin surtout d'entendre un petit peu la qualité audio de ce téléphone-là. Au pire, avec le montage, j'aurai un fichier audio, je pourrais vous la réincruster dessus au montage et tout. Ça va être trop bien. <rire> Oups. Non, euh, je trouve ça assez intéressant. Je vais mettre ça là. Ça me un deuxième. Voilà. Je remets le téléphone. le téléphone. Hop là C'est une vraie gazelle. Voilà. Donc là, je remets le téléphone. Il est toujours en mode, oui, il est toujours en mode enregistrement. Ça fait une petite minute. Voilà, ça permettra bah, de voir et d'écouter surtout bah, la qualité de ce micro. On va arrêter ça. Terminé. Ok. Bon, enregistrement de la piste audio, on va la mettre en écoute, on Bon, ben bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, alors... Les joies du montage feront que je vais couper les moments où bah, ça n'a pas marché. Parce que pour le Mac ça a bien marché sur le téléphone. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Et euh, les joies du montage feront que vous aurez la audio par-dessus tout. Mais euh, bah, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment plug and play. Alors, sur le Mac, on a bien vu que ça fonctionnait aussi. Alors malheureusement, je n'ai pas arrivé à switcher... Euh... De mon micro actuel sans couper le live <rire> il ne l'a pas reconnu mais mon mac l'avait bien reconnu lui donc c'était bien dès qu'on l'a mis dedans on l'a reconnu l'intérêt bah, c'est que bah, ton téléphone il va le reconnaître aussi plug and play encore une fois quand tu vas le mettre dessus et tu auras un espèce de petit micro sans fil qui est plutôt intéressant alors il est fait euh, il est fait comment il est fait comment celui-là il est fait toi il y a aussi une connectique usb type c sur celui-là une connectique usb type c sur celui-là aussi ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien, euh, bien ce produit-là. Et, voilà. okay. et vous allez me dire, et combien, combien pour le chat dans la vitrine 29,95 Franchement, c'est un très bon prix, puisque, alors, que vous ayez n'importe quel appareil et tout. Alors, mais là, on saute une caméra. Euh, ça, c'est dommage. Oui, remarque, si vous avez une caméra en USB type C, en théorie, il devrait le reconnaître aussi. Mais euh, moi, non. J'ai des vieilles caméras. 29,95€ sur leur site, moi je trouve ça pas excessivement cher pour un produit qui est plug and play, qui fonctionne bien, bon vous aurez vu la qualité audio, le peu que j'ai écouté là c'était vraiment très, très propre, en plus il y a une petite mouflotte dessus, et euh, bah, ça permet voilà, d'avoir une prise de son un peu loin, mais sur ton smartphone, ton iPad, ton ordinateur, tu veux faire des vidéos comme ça et tout, j'ai regardé sur euh, AliExpress, sur AliExpress il est à 28,37€, donc il n'est pas bien bien moins cher que leur site web, Bon par contre sur Amazon euh, il se touche un peu 49,99. Hein. Oui, bon l'intérêt là c'est tester euh, livraison euh, demain, quoi, enfin début janvier, entre 3 et 7 janvier. Donc après autant la commander sur AliExpress, ça sera je sais pas si on des entrepôts en Europe. Apparemment non. Bon après ça dépend si c'est une question d'argent. Ou tu peux les commander directement sur leur site. Donc moi je trouve que pour 30 balles, c'est un très bon prix. C'est un produit qui fonctionne, qui peut gameplay, et je pourrais kiffer. Et normalement, faut pas le faire, mais tu peux même mettre le truc. Euh, c'est ça là-dedans, et voilà, ça, sur j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je suis assez fan, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là, si ça vous intéresse, si vous voulez l'acheter, je vous mets les liens dans la description, Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon samedi, un joyeux Noël, parce que là, cette vidéo sera samedi, donc le lendemain, ah non, le jour de Noël, c'est ça, et je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bon, un bon week-end, un joyeux Noël, forcément, bon, je vous kiffe, et moi, après, je retrouve les tipeurs pour un, un chat en endiablé, bien évidemment, de plaisir. Bonne journée à tous, forcément je vous kiffe